Je m'appelle Natalia Capellini, je suis du Brésil et je fais partie de la marche mondiale des femmes. Je suis venue pour, pour, pour montrer l'expérience des femmes dans le nord-est brésilien qui font partie de la marche et elles ont fait. Un projet où elles ont construit des citernes dans les semi-arides brésiliens, dans leur communauté du de, de mouvement des travailleurs ruraux sans terre du Brésil. Et en fait, euh, la particularité de ces projets, c'est qu'ils ont pris en compte les femmes dans la totalité du, du, du projet, de la construction des citernes jusqu'à la gestion d'eau. Donc euh, au début, elles ont été formées pour construire ces citernes et pour former d'autres femmes à la construction des citernes. Et, et, au début du projet, elles ont été vraiment discréditées. Les gens disaient ce sont des femmes, elles ne vont jamais arriver. Mais finalement, comme elles étaient auto-organisées, elles ont mené à bien leur projet, mettant en cause la division sexuelle du travail qui dit qu'il y a des travails d'hommes, c'est le travail productif qui produit de la valeur et du travail des femmes, c'est le travail reproductif des garder et les foyers. Donc c'était très positif et avec ça, elles ont pu se libérer de la lourde tâche d'aller chercher de l'eau à des kilomètres et plusieurs fois cette eau elle était impropre à la consommation. Donc c'était vraiment positif comme projet.